La paix et la sécurité dans le monde sont de plus en plus menacées. En Côte d'Ivoire, du fait de leur implication active dans les crises sociopolitiques successives, les jeunes sont perçus comme des acteurs de non-paix et de violence. Cependant, nombreux sont les jeunes qui sont porteurs d'initiatives en faveur de la paix et de la sécurité. J'ai eu la chance de travailler dans une école en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré beaucoup de violences qui étaient causées, en particulier par des jeunes adolescents. Pour ce faire, je me suis rapproché de ces enfants-là je les ai écoutés, comprendre leur motivation et j'ai vu que ces enfants-là n'étaient pas écoutés d'abord à la maison. J'ai pris à bras le corps quatre d'entre eux que je conseillais, j'éduquais psychologiquement et ces enfants aujourd'hui ont passé le brevet et aujourd'hui ils ont été admis. Je réside à Bobo Kennedy Clotia. Je crée le club Zéro Violence en milieu scolaire suite à une longue chaîne de violences qui a eu lieu dans mon établissement voulant prôner la paix et la sécurité. Et aujourd'hui, ces ce sensibilisations ont payé. Il n'y a plus de violence menée dans les établissements et les grèves se font maintenant de façon pacifique. Nous avons déjà approché la direction de l'université pour pouvoir créer une plateforme. Alors ça a abouti à un séminaire. Ce séminaire là a mis en place une structure unique qui se doit de parler au nom de tous les étudiants de l'université. En matière de, de paix et de sécurité, le centre ESE a eu à mener plusieurs initiatives, dont le projet Phoenix, qui est le projet pour la renaissance de la classe politique. Il s'agissait pour nous de, de former les jeunes des partis politiques. On a décidé de former ces jeunes-là, qui allaient être l'élite de demain. On a quand même atteint l'objectif qu'on voulait atteindre, au point où des jeunes des partis politiques ivoiriens, avec des idéaux différents, ont formé un réseau, peuvent se parler aujourd'hui avec respect. J'ai mené des consultations sur des questions de sécurité. Les actions menées ont permis de prévenir les conflits pouvant survenir autour des processus électoraux en Côte d'Ivoire, d'améliorer la confiance des acteurs sur le terrain dans les processus électoraux et d'augmenter la participation des, des jeunes, notamment des femmes, aux processus électoraux. Nous avons opté pour le théâtre participatif. On a fait des pièces théâtrales qu'on a présentées à la population et la population s'est sentie impliquée, euh, venait participer en tant que acteur actrice pour euh, corriger les erreurs des personnes qui se sont mal comportées euh, lors de la pièce. Euh, on a eu comme résultat euh, le retour de la paix. Les actions que je mène euh, dans le domaine cinématographique pour euh, la paix et la sécurité, c'est d'abord d'écrire des, euh, des scénarios, des films qui amènent les jeunes à comprendre euh, les, le côté néfaste de, des crises et de l'insécurité. L'impact de, de tous mes films, c'est qu'ils euh, arrivent à comprendre le, le vrai problème. On a mis ce mouvement en place pour la paix et pour la sécurité. Le résultat est très positif aujourd'hui parce que les enfants désorientés, aujourd'hui, on a trouvé du travail pour les enfants. Et ils sont mieux encadrés par un structure bien informé. Tous les parents cherchent à être dedans. Bon, nous constatons en que ça a apporté beaucoup de choses à Bokabo. Parce que, après ce que les investisseurs ont entendu sur Bokabo, aujourd'hui on a une boulangerie qui est en place, on a un hôpital en place. Les gens sont confiants maintenant qu'on peut s'investir à Bokabo. La JP a été mise en place pour atténuer les violences faites au sein de la commune, de la cité d'Abobo, pour essayer de mettre ensemble, d'unir ses camarades afin qu'ils puissent changer de comportement. Exemple, le sport. Nous savons tous que le sport est un facteur d'union, est un facteur qui rassemble. Donc, nous avons organisé des comités de Maracana pour essayer d'appeler les enfants d'Abobo Philadelphie pour qu'ils viennent ensemble, s'unir, jouer, rire, danser. Les initiatives que je mène avec la communauté pour la recherche de la paix de la sécurité, c'est d'organiser des dialogues pour renforcer les liens entre les populations. On organise aussi des jeunes en groupe de sécurité sur les plages et dans les différents quartiers. Aujourd'hui, on constate que les populations qui étaient réticentes aujourd'hui s'approchent. Nous assurons la sécurité avec les cevetec sur la plage ici. Après notre désarmement, nous avons trouvé qu'individuellement on ne pouvait pas évoluer. Nous, ce qu'on a eu comme l'argent de démobilisation, on a essayé de gérer aussi pour faire les papiers pour pouvoir être légalisé devant les autorités. Ça nous fait 4 ans ici. Il n'y a pas eu d'agression ici. De 2006. Jusqu'à 2013, le rapport qui a été effectué avait 2024 personnes sauvées, avec 5 au commencement. Aujourd'hui, on se retrouve avec 14 postes de surveillance et jusqu'à 115 sauveteurs maintenant. J'ai voulu venir en aide à mon petit frère, qui, à travers lui, j'ai pu donner, j'ai pu aider 4 jeunes à... Sorti de la délinquance et de l'agression. Aujourd'hui, ces jeunes ils ont appris un métier. Notre quartier est en sécurité parce qu'ils ont mis sur pied une équipe d'autodéfense qui sécurise le quartier régulièrement. Grâce à mon vieux père, il, il s'est plus microbe. Ceux qui étaient dans les fausses sciences. Alors ceux qui les, étaient, étaient dans le milieu, on était quatre. Actuellement, on s'est débrouillé ici si Gidron, comptément namolo Malgré toutes ces initiatives, beaucoup reste à faire. Il faut que l'on descende à la source. Afin de toucher, les personnes les mieux indiquées, c'est-à-dire les acteurs de violence. Nous avons ces règles utiles pour ne plus retomber dans ce qui s'est passé. Il faut que nous nous connaissons, il faut que nous nous acceptons, il faut que nous acceptons de travailler ensemble afin d'atteindre un objectif commun, sans aucune distinction politique, ethnique, encore moins religieuse. L'engagement de la jeunesse ivoirienne pour adresser la question de paix et de sécurité peuvent produire des résultats concrets et durables s'ils visent le changement dans leur communauté et non la part du gain ou de la recherche du bien matériel. L'amélioration des initiatives personnelles des jeunes en faveur de la paix et de la sécurité arriverait si ces initiatives étaient axées sur la transformation psychologique et sur l'inculcation des valeurs morales propices à la paix et à la sécurité. De montrer... Qu'est-ce que ces enfants-là gagnent lorsqu'ils sortent de ces milieux dits violents Donner une plateforme d'expression à ces élèves qui n'arrivent pas à s'exprimer. Je demande à ce que lorsque les parents scolarisent leurs enfants, ils ne les laissent pas comme ça. Ils, ils les suivent. Tout n'est pas forcément l'État. Mais un jeune, il peut un peu entremettre des actions dans son quartier afin de, de, de, de faire sortir son jeune frère dans ce milieu qui vraiment ne fait pas la belle image du jeune Ivoirien. On a l'habitude de le dire, bara ou rien, travail ou rien, parce que c'est après le travail qu'on peut être libre. C'est la garantie de notre réussite. Sans paix, sans sécurité, il ne peut y avoir de réussite. La paix par les jeunes, avec les jeunes, jeunes c'est possible Gatuné, Gatuné, tout le monde. Gatuné, Gatuné, ça se moule.